Si tu veux venir préparer, tu viens préparer, on demande aux gens d'être acteurs. Je suis toujours surpris de la réaction des gens, et puis à la fin, les gens ils repartent avec, leur banane, avec la banane, parce que euh, jamais on les a habitués à ça, et en fait, ils, au début, ils rechignent un peu, et après, ils sont super contents. Quoi. On a décidé de monter ce projet pour que les gens puissent se rencontrer, puissent manger correctement et pour que les gens puissent se retourner à la terre. L'idée c'est que les gens quand ils viennent on leur donne le coût réel de l'assiette. On fait en sorte que de l'entrée jusqu'au dessert on ne dépasse pas les 5 euros. Alors on est tous bénévoles pour être euh, sur ce projet. Aujourd'hui il n'y a pas de salariés. Nous, on part du principe que la, la rue nous appartient entre guillemets. Notre projet, il n'y a, a pas ceux qui servent et puis ceux qui viennent, euh, qui viennent consommer. On veut que tous les gens soient partenaires de, euh, de l'action. Donc en règle générale, on demande aux gens de venir euh, préparer le repas en amont avec nous. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc les gens commencent à se retrouver autour de la, de la préparation du repas. Dans un deuxième temps, ben, voilà, on mange ensemble. Et la troisième partie c'est de, bah, de ranger, de faire la faire la vaisselle. Chacun participe euh, à, à, tous les, à tous les processus du, du repas. Bien manger, ça ne doit pas être réservé à ceux qui ont de l'argent. Ce n'est pas vrai que de manger bio, de manger local, euh, ça, ça coûte cher. Euh, en travaillant, en travaillant direct avec les producteurs, on peut arriver à proposer des repas pas chers et accessibles à tout le monde. Donc tout ce qu'on propose dans l'assiette, euh, provient d'un rayon euh, en envi en environ euh, 100 km. Euh. 2015, on a dû faire une quinzaine de sorties euh, à chaque fois c'était une centaine de repas à peu près. On se rend compte que ça répond à un besoin en fait. ça peut être les lycées, les associations, les particuliers. Que tous ces produits-là puissent être accessibles à, à toutes les personnes et pas uniquement à ceux qui ont de l'argent et puis de, de, soutenir des, de soutenir des producteurs locaux qui, en prenant leurs produits on, a, on fait le pari qu'eux ils, ils peuvent arriver à vivre plutôt que la grande distribution s'adapte aux consommateurs ça doit être le, le consommateur qui doit s'adapter aux produits de la terre. Si on veut que les choses bougent, ça ne peut passer que par nous. Je pense que si les institutions peuvent, peuvent bouger, c'est les citoyens qui peuvent, qui peuvent le faire bouger. Euh, et donc l'idée, moi ce qui m'anime, ce c'est de, euh, de développer des choses au niveau local. Toutes les maladies que nous apporte euh, L'agroalimentaire, le, euh, les ravages que, que produisent les pesticides dans, dans l'environnement, dans les airs, dans, le, dans la terre, tout ce qu'on respire. J'enrage quand les gens euh, vont, euh, vont dans des Lidl, vont dans, des, dans, dans ce, ce type, de, ce type de, de magasins. Construire des magasins, de, des grandes surfaces, euh, ça supprime de la terre, ça supprime du, du maraîchage. Mon idéal, ce serait qu'il y ait plusieurs petites structures comme ça qui, qui se développent dans plusieurs villes, dans plusieurs départements, euh, et qu'on puisse proposer un, un cahier des charges, entre guillemets, en disant, ben voilà comment nous, on s'y est pris. Euh, euh, si vous vous êtes intéressé pour le mettre en place dans votre ville, dans votre, dans votre région, euh, on, est, on est ouvert pour vous rencontrer et puis euh, travailler ensemble sur la chose, et puis après, euh, vous prenez votre envol.